Jonathan, c'est comme si tu me demandais, je suis dans une pièce totalement dans, dans le noir, je, sais y a une, je vois une porte d'où émane de la lumière, je sais qu'il y, y a une ouverture, il y a une autre pièce qui est totalement éclairée, comment je fais pour ouvrir la porte et passer de l'autre côté Ou j'ai déjà ouvert la porte et je ne sais pas comment passer de l'autre côté voilà ce que ça résonne. Alors, tu me demandes ton comment n'est pas un comment. Ta véritable question, ce n'est pas comment, c'est pas comment je peux mettre à disposition de moi et des autres. C'est comment faire pour être aimé, comment faire pour être reconnu, que je suis tel que je sens. Tu me demandes, ta structure résonne, je veux avoir une confirmation à l'extérieur. Comme si tu avais besoin de piliers à l'extérieur pour euh, certifier qui tu es. Et on en revient à cette histoire de limite, à cette histoire de validation. Voilà, c'est ça. Le terme, c'est ça pour toi, c'est la validation. Euh, je sens une retenue en toi. Comme si... Ah ok, il y a quelque chose qui n'est pas mature. Quelque chose, pas dans le sens, pas mature, donc je ne peux rien faire. Pas mature dans le sens, dans le sens pas abouti. Tu as commencé à, à travailler ton œuvre, à faire le croquis, mais ce n'est pas le dessin final, ce n'est pas la peinture que tu as eue en vision. C'est une version non aboutie, donc pas mature, de cette peinture merveilleuse que tu sens au fond de toi, que tu as eue. Et chez toi, ça me parle de temporalité. Accepter de prendre du de construire pas à pas, que tu es capable de porter un projet sur le long terme, sur le moyen terme, et que toutes tes actions à court terme vont être là pour, vont vibrer à la même à la même vibration, à la même tonalité que ta vision à long terme, que l'offre que tu as en tête. Et le véritable sujet, il est là. Chez toi, en tout cas, c'est ça. Tu as ta vision, tu voudrais l'avoir voir arriver maintenant, et, tu te, et comme tu, tu as l'exigence, tu as une exigence envers toi-même de la voir arriver maintenant, tu te dis, mais ce n'est pas possible, je ne suis pas prêt, mais normal. Parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est le toi du futur qui a vécu le chemin, qui est prêt pour faire cet aveu. Il y a une crainte des erreurs. Ton rapport au, à l'échec, à la réussite, c'est as peur qu'en cours de route pour te continuer sur l'exemple du croquis qui est vraiment bon ce côté euh, je fais ce croquis et j'ai peur que ce soit le trait trop, j'ai peur d'appuyer trop et que ce soit trop foncé j'ai peur de, que ce soit trop léger que de ne pas appuyer assez sur le crayon et que ce soit trop léger et que du coup tout mon dessin soit raté mais on s'en fout, c'est que le croquis c'est une ébauche, c'est ce qui te permet de voir où est-ce que tu es bon donc tout ça pour te dire test, expérience. Mais pour te donner ma vision de la chose chez toi, c'est... Euh, Valide-toi, toi-même. Accepte la temporalité, accepte le côté bah, pas à pas. Tâtonnement. Et parce qu'il oui, y, y a quelque chose qui vibre en toi de... Je ne peux pas accepter qu'il y ait le temps, qu'il y ait un avant, pendant, après, un passé, présent, futur. Et en fait, ça résonne... Euh... Ok, alors, est-ce que j'ai dit celle-là Ouais. Ça résonne, papa. Ok. Euh, papa, dans le sens je me mets une charge énorme sur le dos. Voilà ce que ça, voilà ce que ça résonne, au fond. Et c'est ça qu'on partage avec toi aussi ce soir, Jonathan on se met tous une charge mentale beaucoup trop forte, beaucoup trop prononcée sur, euh, sur notre dos. Parce qu'on pense peut-être trop au futur. Parce qu'on est là à sa entière sur le passé. Et j'avais déjà donné ce, ce petit truc, mais fuyons dans le présent. On peut fuir dans le passé, on peut fuir dans le futur, mais qui pense à fuir dans le présent Et une fois qu'on est revenu, ok, je suis dans le présent. Demande à ton mental, demandons à notre mental, est-ce que tu peux fuir dans le présent, s'il te plaît Et là, on observe. Et, quand je fais ça, je m'aperçois que je suis capable. Que je n'ai pas à me contrecarrer si en pensant au futur parce que le côté projection ou le côté euh, je vais dans le passé résonne, je contrecarre qu'est-ce que je pourrais construire maintenant qui aiderait à me connaître, qui aiderait à me révéler qui aiderait à révéler mes capacités qui aiderait à révéler euh, qu'est-ce que je veux faire dans la vie qui aiderait à installer mon activité, à la faire grandir Bonne soirée à toi Jonathan, salut